Euh, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission euh, questions sans détour. Aujourd'hui, nous recevons euh, Dominique euh, à euh, Nous allons parler euh, du handicap. Donc, euh, bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu euh, votre activité, euh, votre organisme euh, à nos téléspectateurs. Très bien. Alors, l'AGFIB, c'est une association loin 1901 qui a été mise en place euh, en 87 pour intervenir auprès des entreprises privées de tous les territoires et d'arriver à les accompagner pour recruter, maintenir, former des personnes en situation de handicap et répondre à leur taux, puisqu'il y a un taux qui a été décidé par la loi qui fait que les entreprises de 20 et plus de salariés doivent embaucher 6% de leur effectif. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ne veulent pas le faire, eh bien ils sont soumis à pour elle, à une taxe, pour nous, à une contribution. Et cet argent, après, on le réutilise pour les entreprises qui veulent faire des choses positives en termes d'inclusion. Alors, ça, ça concerne Et quel type d'handicap Toutes sortes de handicaps. On n'a pas, nous, de choix ni, euh, ni euh, comment dire, de, de, de handicap particulier qu'on veut mettre en avant. On intervient pour toutes sortes de handicaps. Handicap physique, évidemment, moteur, envie, handicap sensoriel, donc tout ce qui est problématique euh, auditive, problématique visuelle, et puis aussi toutes les problématiques handicap psy, handicap mental et euh, maladies évolutives comme le traumatisme crânien, l'AVC, la sclérose en plaques, enfin, tous ces actes. Voilà. On n'a pas, si vous voulez, euh, de choix. Nous, on intervient pour toutes sortes de handicaps. Alors, comment vous intervenez exactement euh, euh, auprès des entreprises Alors, auprès des entreprises, on propose un service d'accompagnement qui est, euh, on va dire gratuit, mais en fait, c'est l'argent des entreprises. On utilise cet argent-là pour proposer des services, des accompagnements auprès des entreprises, pour les aider à être plus inclusives demain et à répondre à cette obligation de taux d'emploi, puisque notre objectif, nous, c'est qu'il y ait du 6% sur tous nos, nos territoires et qu'il n'y ait plus de problématiques de handicap par rapport au travail. Alors, vous l'avez rappelé, c'est 6% à peu près des effectifs pour une entreprise. Euh, sur quel point vous intervenez exactement Alors, nous ce qui est intéressant c'est qu'au départ on va rencontrer souvent le RH, le gérant de la société qui se retrouve devant un sujet, soit une personne accidentée, maladie, qui doit revenir dans l'entreprise et elle s'interroge, soit aussi par rapport à ce taux hein, puisqu'elle reçoit sa déclaration de paiement de sa contribution s'il n'y en a pas ce taux, donc elle s'interroge, elle dit pourquoi je paye autant, comment je peux éventuellement trouver des solutions pour moins payer, voilà donc nous on est là pour l'aider. L'aider à trouver des solutions, à réduire sa contribution au, au, au plus possible de, du nul, pour qu'elle puisse répondre à son besoin d'inclusion. Alors, vous pouvez nous projeter, en nous donnant quelques exemples, comment réduire justement son taux d'imposition Exactement. Alors, par exemple, une entreprise qui, voilà, on en a rencontré une hier, qui avait plus de 150 salariés. Euh, elle payait énormément, puisqu'elle arrivait à, à un montant assez important de contribution, et elle nous a contactés. Et donc, euh, notre chargé de mission, euh, que ce soit en Guyane, que ce soit en Martinique ou que ce soit en Guadeloupe, sur les trois départements, donc, donc, voilà, nous avons des chargés de mission sur les trois territoires et ils interviennent auprès du chef d'entreprise ou du RH ils leur proposent plein de sujets où ils peuvent intervenir, Alors soit par exemple faire un diagnostic dans l'entreprise, soit avoir leurs besoins en recrutement et travailler avec Pôle emploi, Cap emploi et mission locale, ou soit travailler sur des problématiques qu'ils ont avec les médecins du travail, sur des problématiques de maintien dans l'emploi, avec des récurrences d'arrêt maladie, donc il faut trouver des solutions, ou soit on va aussi Enrichir les compétences des salariés en mettant en place des plans de formation avec des acteurs comme toujours pour l'emploi Cap-Emploi Mission de Cap. C'est très intéressant, c'est-à-dire que vous accompagnez euh, la personne en situation de handicap à se former sur un poste où, euh, où au départ ça n'était peut-être pas prévu. C'est ça. Alors nous, on, a, on va accompagner l'entreprise et on va mettre en lien les acteurs qui vont accompagner la personne. Nous, on n'accompagne pas les, les personnes en tant que telles, mmh. mais on accompagne les entreprises. Mais après, l'entreprise peut dire, ben « voilà, Moi, je veux mettre en place une formation euh, maçon, par exemple. Euh, Est-ce que j'ai droit à des cofinancements? Euh, vers qui dois-je aller ?» euh, Donc, on va l'aider à euh, mettre ça en place et trouver des réseaux que nous connaissons, nous, très bien et qui permettent aux chefs d'entreprise de trouver des solutions assez rapidement. Alors, ça passe aussi peut-être des fois par l'aménagement euh, pour recevoir euh, ces personnes-là. C'est ça. Alors, en général, si vous voulez, c'est la première idée qu'a un chef d'entreprise, c'est euh, il va falloir que j'aménage mon entreprise. En fait, c'est très peu de cas, c'est à peine 30% des situations où il faut mettre du matériel, de l'accessibilité ou des choses comme ça. En fait, euh, le, le reste du temps, c'est de l'organisation du travail, soit du télétravail, qui est la, la solution, je dirais, beaucoup utilisée aujourd'hui, ou soit des aménagements organisationnels qui n'ont pas forcément de coût pour l'entreprise. L'aménagement matériel, si vous voulez, c'est les 30 ou 40 des autres cas, où là, on va mettre en place un ordinateur particulier qui répond aux besoins de l'handicap visuel, euh, ou alors un siège par rapport à des problématiques de dos, ou alors une souris particulière par rapport à un canal carpien, euh, où on va faire intervenir des intervenants aussi spécialisés qui vont expliquer ce que c'est que la dyslexie, par exemple, ce que c'est qu'un trouble... Euh, au niveau mental, quelles sont les incidences, comment réagir par rapport à une crise d'épilepsie, ben voilà, qui va aider l'entreprise à comprendre, mmh. à verbaliser et surtout à banaliser, parce que les gens ont peur du handicap quand on ne le connaît pas. Et une fois qu'on a banalisé et qu'on a mis en place les solutions de compensation, c'est un salarié comme un autre avec toutes les compétences. Qui... La dyslexie est considérée comme un handicap Exactement. D'accord. Exactement. Et alors, y a-t-il beaucoup d'entreprises qui font appel à vos services aujourd'hui il y en a beaucoup. Hein, à peu près, nous aujourd'hui on est en relation avec plus de 400 entreprises tous les ans, euh, où on travaille alors anti-Guyane hein, anti où on travaille sur différents projets euh, mais c'est pas suffisant puisqu'on a encore on a un taux nous sur les anti-Guyane qui ne dépasse pas les 3% donc c'est pas suffisant puisqu'il doit être mmh. 6% comme on le disait tout à l'heure donc il y a encore du travail à faire donc il y a encore certainement des entreprises qui nous connaissent ça, pas. ça représente en, en termes d'emploi à peu près, ça, ça représente combien en termes d'emploi, de, euh, aujourd'hui, euh, difficile de vous donner un chiffre parce qu'il varie. Euh, Là, vous avez dit à peu près 400 On a à, entreprises. à peu près 400 entreprises. C'est le chiffre, si vous voulez, qu'on suit. Ça serait tous les un ans. salarié par entreprise, des fois deux salariés par voilà, entreprise on est à peu près sur cette idée-là. On est à peu près sur. C'est entre 1 et 3 salariés. Ça dépend du nombre de salariés dans l'entreprise et des besoins de recrutement. Mais c'est à peu près ça. À peu près ça ouais. Et dans notre département, vous avez déjà identifié peut-être de votre côté euh, les travailleurs euh, handicapés. Comment ça se passe Est-ce que vous occupez euh, On peut venir vous voir. Voilà, je suis travailleur handicapé, je viens vous voir. Ou est-ce que je dois passer par un autre organisme alors Comment ça se passe Pour les demandeurs d'emploi, je dirais qu'il faut mieux passer par Cap Emploi, Pôle Emploi et Mission Locale où ils ont des chargés de mission qui sont tout à fait en capacité de répondre aux besoins de recrutement d'un demandeur d'emploi en situation de handicap. Nous, on est plutôt en relation avec les entreprises. C'est les entreprises qui viennent nous voir et c'est ces entreprises-là qu'on accompagne pour trouver des solutions euh, en termes de recherche, de maintien ou de formation de personnes en situation de handicap. C'est plutôt les entreprises qui viennent nous voir. Mais pour les bénéficiaires, nous, ce qu'on a, c'est des dossiers de financement, posés par Cap Emploi, Mission Locale et Pôle Emploi, qui nous demandent des aménagements, des soutiens, des parcours de formation ou des parcours d'emploi une personne a besoin d'un petit coup de pouce par rapport à une recherche d'emploi, eh bien, ces prestataires ou ces intervenants, ces partenaires plutôt, vont monter des dossiers de financement auprès de la GFIP et nous, on va répondre à, ce, à ces demandes de financement. Alors, y a-t-il une éligibilité pour, euh, pour prendre un, un, un, un travailleur handicapé Non, parce que si vous voulez, moi, j'ai plein de cas extraordinaires, si on peut parler comme ça, oui. où on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être maintenu ou recruté. Et il suffit simplement que le médecin du travail soit volontaire, l'employeur également et le bénéficiaire. Et à partir de là, il y a beaucoup de situations qu'on a réussi à, à trouver des solutions. Alors évidemment, on ne fait pas de miracle, hein, évidemment, mais je dirais que si l'employeur le, et le bénéficiaire ont envie de travailler ensemble, il y a beaucoup d'hypothèses et de solutions qu'on peut mettre en place et étudier avec le médecin du travail sans souci. Sans C'est souci. une histoire de volonté au mmh. départ. Beaucoup de volonté. Et euh, quels sont euh, ces types de solutions que vous pouvez proposer Vous pouvez nous donner quelques exemples Alors, pour, je, je, euh, aider. Dé, je vais vous donner un exemple caricatural. Mmh. Une personne qui euh, donc, travaillait chez son papa, évidemment c'est plus facile, et il a eu malheureusement un accident de moto et il s'est retrouvé en fauteuil roulant électrique et l'entreprise travaillait dans le bâtiment. Alors vous imaginez bien, en fauteuil électrique dans le bâtiment c'est compliqué. Donc là, si on avait eu un employeur qui voulait stopper tout de suite les choses, ce serait arrêté là. Le médecin du travail aurait validé l'inaptitude et la personne serait retrouvée euh, invalide en situation de demandeur d'emploi. L'employeur le, le, qui était donc le papa ne voulait pas se séparer de son fils, donc tant mieux. Son fils voulait rester dans le bâtiment, donc tant mieux. Et le médecin du travail était volontaire pour trouver une solution. Donc la solution qu'on a trouvée, puisqu'il voulait le jeune pour complexifier les choses, il ne voulait pas travailler en bureau, il voulait travailler sur les chantiers. Eh mmh. bien, on a trouvé une situation où il travaille dans une grue complètement aménagée. Euh, où il travaille dans une grue euh, tous les jours. Tous les jours, il va dans sa grue avec un système électrifié qui monte et qui descend. L'achenseur voilà, oui. voilà, exactement. Mais c'est parti d'une volonté du, de l'employeur et du bénéficiaire. Ça a un coût pour l'entreprise Alors oui, ça a un coût, tout a un coût. Si vous voulez, si vous voulez garder une compétence, tout a un coût. Euh, si vous ne voulez pas la garder, ça a aussi un coût parce qu'il faut la licencier. Je dirais que ça a un coût, mais euh, on est là pour aider justement l'employeur pour limiter ses coûts euh, et aménager au mieux les situations pour qu'il garde son salarié, puisqu'il l'a formé hein, pendant des années, euh, il l'a accompagné et s'en séparer, ça a aussi un coût. Donc il faut mieux trouver une solution et euh, on sait aujourd'hui que malheureusement une personne en situation de handicap, quand il va s'inscrire à Pôle emploi, reste entre 3 et 4 ans chez Pôle emploi, euh, c'est plus souvent la durée de vie, malheureusement, chez Pôle emploi. Ce n'est pas que Pôle emploi ne trouve pas, c'est que c'est difficile après de se reconvertir, de changer de métier, d'abandonner certaines compétences pour en retrouver d'autres. Et à 40, 45 ans, c'est plus difficile. Mm. Mais voilà, ça se fait. Ça se fait aussi. Alors, parlez-nous du duodé que oui. vous organisez. Alors, le duodé, c'est une journée spécifique pendant la semaine européenne des personnes en situation de handicap au mois de novembre, donc là elle a lieu du 14 au 17 novembre euh, et ce sera le jeudi le jeudi de cette semaine où euh, on va proposer aux entreprises de déposer une offre d'emploi qui sera une offre simplement d'une journée, où ils vont proposer à une personne en situation de handicap de venir dans l'entreprise. Il n'y a pas de coût pour l'entreprise, à part le temps qu'elle va y consacrer. Et le bénéficiaire va rentrer dans l'entreprise, découvrir le métier, découvrir l'entreprise, et va faire aussi rentrer le handicap dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va casser les préjugés. Souvent, les, personnes, les collègues vont dire « Oh là là, une personne handicapée, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et puis quand ils la voient arriver, en fait, ils sont parfois surpris parce qu'ils ne voient pas un fauteuil, ils ne voient pas une canne blanche, ils ne voient pas une prothèse auditive, mais il n'est pas handicapé, lui. Eh bien non, parce que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible, ça veut dire qu'ils ne se voient pas. Donc vous pouvez avoir un problème canal carpien, un coude, une épaule, une cervicale, problème lombaire, ce qui est souvent la plupart des cas, et puis après vous pouvez avoir des des situations un peu plus euh, visibles, comme une amputation, ou alors des situations qui sont plus liées à, à des troubles psy, suite à un burn-out, par exemple, on en parle beaucoup. Hein. Mm -hmm. euh, la personne, ben, voilà, elle, elle est partie euh, dans une situation de maladie, et elle revient avec un traitement adapté, et quand elle a pris son traitement, tout se passe bien. Le jour, malheureusement, pour X raison elle ne l'a pas pris, il y a une crise... Et là, il faut que l'entreprise réagisse et une fois qu'elle a connaissance des, des, de comment faire, eh bien, il n'y a pas de problème, tout le monde le sait. D'accord. Alors comment on fait pour déposer un dossier, justement pour ce duodet? Alors pour le Diodé, vous avez un site, hein, un site sur Déjà, qui peut déposer un dossier Toutes les entreprises qui souhaitent avoir une journée à partager avec une personne en situation de handicap. Toutes les entreprises qui le veulent, que ce soit le fonction publique ou le secteur privé, peuvent déposer une offre qui propose donc d'accueillir une personne sur tel métier, euh, à tel moment de la journée, et euh, quelles sont les personnes qui vont accueillir cette, cette, ce bénéficiaire. Ensuite, Pôle emploi, Mission locale ou Cap emploi vont rechercher un candidat adapté à la situation et vont proposer des candidats à l'entreprise, et l'entreprise valide ensuite cette réception de candidats, et ensuite ça se passe. Donc à partir voilà. du site, y a-t-il d'autres moyens pour vous contacter Alors. Pour le Duoday, je dirais que vous avez le site Duoday classique, mais vous pouvez aussi contacter Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. En tant qu'entreprise, il n'y a pas de souci. Euh, pour contacter la GFIP, vous pouvez la contacter tout, toute l'année. La, On est ouvert toute l'année. Euh sauf le samedi et le dimanche ça, évidemment ça, ça mais vous avez une équipe en Guadeloupe, une équipe en Martinique et une équipe en Guyane maintenant donc il euh, y a toujours un acteur GFI pour euh, conseiller les entreprises Alors vous m'aviez dit avant de commencer cette émission que vous sponsorisiez un bateau pour la route du Rhum C'est cela, on, monsieur Païen, Fabrice Payen qui, qui est le navigateur de, de ce bateau qu'on qu finance une partie hein, parce que ça coûte cher donc on se retrouve avec Cap-Emploi, Pôle emploi et la GFIP pour financer le départ qui aura lieu donc dimanche prochain de M. Payen avec son catamaran. Et il devrait arriver, j'espère, le 18-23 novembre à Pointe-à-Pitre. Alors c'est un skipper qui est en situation, situation de handicap. Exactement. Et il va faire la traversée en solitaire. Exactement. Voilà. Exactement. Et... Euh, tout le bateau a été aménagé par rapport à ces situation, évidemment, mais il a toutes les compétences nécessaires. Il est amputé d'une jambe, vous m'avez dit, voilà, c'est ça. ça. Et donc il ça. a fallu faire des équipements adaptés, il a une prothèse adaptée, mm -hmm. et aujourd'hui, il peut faire son métier comme n'importe quel autre navigateur. Et nous, on a souhaité accompagner ce geste, parce qu'on trouve que pour montrer la différence qui est acceptable et acceptée, il faut faire parfois des choses un peu extraordinaires pour montrer que c'est possible, et c'est possible. Bien, merci Monsieur Alainé. Euh, merci merci d'être venu ici sur les plateaux de TV sur MyTV Caraïbes. Euh, quant à nous, on se retrouve euh, dans deux jours, c'est-à-dire après le week-end, puisqu'il y a un jour férié. Euh, donc, euh, à la, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, merci de nous avoir suivis. Merci.